Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce forum PHP 2020. Alors vous avez demandé le spécialiste français en Elasticsearch pour PHP, ne le cherchez plus, il est là. On ne compte plus les conférences de Damien Alexandre sur le sujet et c'est sur l'état de l'art d'Elasticsearch que Damien va axer sa conférence aujourd'hui. Damien est développeur PHP senior chez et il est peut-être également le plus digne représentant des fameuses lunettes jaunes. Devenez incollable sur l'écosystème Elasticsearch en PHP en accueillant maintenant Damien. Damien, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Merci Alan. Euh, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Euh, J'aurais préféré qu'on soit tous euh, en présentiel, mais euh, ça, ça, va être, euh, ça va être un peu différent cette fois-ci. Euh, donc on va parler d'Elasticsearch et, euh, et de l'état de l'art d'Elasticsearch avec PHP notamment. Euh, quelles sont les bonnes pratiques que, que j'ai pu euh, acquérir au, au fil de, de mes années d'expérience avec l'outil. Euh, je vais essayer de vous, de, vous donner euh, aujourd'hui toute ma, toute ma connaissance euh, et toutes les bonnes pratiques qu'on applique aujourd'hui euh, lorsqu'on monte un projet avec Elasticsearch sur PHP. On va commencer par réviser les bases, de, les bases des bases. Elasticsearch, déjà, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas une solution clé en main qui vous permet de mettre en place de la recherche. Donc, lorsque vous allez avoir besoin de faire un moteur de recherche dans votre système, Elasticsearch Search n'est que l'outil pour le faire. Donc, il y a pas mal de code finalement à écrire autour de autour de cet outil bah, pour indexer les documents, pour écrire nos recherches, les ré récupérer nos documents, et, et même le tuning, la pertinence, etc. n'est pas clé en main. Euh, ça nécessite beaucoup d'itération et de beaucoup de développement. Il faut voir Elasticsearch comme une base de données de nos SQL, orientée documents. Donc, si vous connaissez déjà MongoDB par exemple, vous ne devriez pas être trop perdu parce que vous allez vraiment parler euh, avec des documents JSON euh, sur une API HTTP, c'est quand même euh, comme une API classique, euh, vous ne devriez pas être perdu. Il faut voir ça vraiment comme un comme un store de documents euh, au sens document euh, ODM. C'est un index inversé qui est distribué, donc par défaut tout est fait pour euh, que les, les données soient facilement euh, réparties sur plusieurs machines. C'est vraiment pour ça que la a été conçu à la base, parce que des, des moteurs de recherche, des index inversés, il en existe d'autres, mais qui se distribue pas aussi bien. On va l'utiliser pour plein de choses, notamment faire des moteurs de recherche, faire des bases de données classiques en OSQL avec un peu plus de, de, de sucre, donc avec un peu plus de fonctionnalités, faire du stockage de logs, faire du, de la statistique. C'est un moteur de statistique aussi très puissant, Elasticsearch. Et il y a aussi d'autres fonctionnalités comme le machine learning, le monitoring applicatif, les outils de, de présentation, les dashboards avec Kibana, c'est vraiment un écosystème très très complet. et Elasticsearch, ce n'est qu'une toute petite brique de cet écosystème. Bon, par contre, Elasticsearch, on ne va pas l'utiliser pour stocker des données qu'on ne pourrait pas se permettre de perdre. Ce n'est pas une base de données euh, acide. Donc il euh, n'y a pas de transaction, il euh, n'y a pas de garantie sur euh, sur l'état des données euh, lors, lors du stockage. Donc, euh, conserver vos stocks, vos sessions, etc. c'est no go. Euh, mettre les données qui sont un peu critiques euh, que vous n'avez pas ailleurs euh, c'est no go aussi euh, faire des transactions bien sûr on peut pas en général Elasticsearch arrive en complément d'une base de données euh, classique euh, et on y duplique les données pour pouvoir en, en faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec la base de données classique il y a trois termes que vous allez souvent rencontrer lorsque vous faites du Elasticsearch c'est cluster, node et shard Le, un cluster c'est virtuel, c'est un ensemble de nodes, un node c'est physique, c'est une instance d'Elasticsearch qui, qui, est, qui est démarrée sur une, sur une machine en général ou sur une, sur une VM. Ce node, ces nodes ont la responsabilité des shards. Un shard, c'est un, un index inversé Lucine. et c'est cette unité, c'est l'unité atomique qu'on peut répartir sur l'ensemble des nœuds. Donc lorsqu'on distribue un cluster Elasticsearch, finalement c'est les shards qu'on distribue et les shards appartiennent tous à un index. Euh, chaque shard euh, appartient à un seul index, un index peut avoir autant de shards qu'il veut. Et euh, c'est ce shard qui contient vos documents. Donc euh, Après, ensuite, euh, votre applicatif, lui, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout besoin de parler à ses charts ou euh, de savoir où sont les nœuds. Votre applicatif PHP il va simplement parler au cluster. Le cluster, c'est l'ensemble des nœuds euh, que vous avez configurés. Pour parler avec ce cluster, votre PHP, il va simplement devoir faire des requêtes HTTP. Ces requêtes HTTP, ben, c'est comme d'habitude, on connaît bien. Euh, ça expose une API restful donc euh, on va parler avec des ressources on va, les verbes sont, sont tous très logiques euh, donc il n'y a pas de, de surprise là-dessus, et le format qu'on qu va s'échanger c'est du JSON donc là aussi il n'y a pas trop de surprises en PHP on, on sait très bien faire du JSON euh, donc on a juste besoin de faire des appels HTTP et du JSON, euh, contrairement à MongoDB ou PostgreSQL par exemple, on n'a pas besoin d'extension avec PHP, tout est natif donc on a, pour le HTTP on peut utiliser FileGetContent, pour le JSON on peut utiliser JSON décode. Voilà, tout est natif, tout est inclus dans le dans le moteur PHP. Donc, pour résumer, euh, on fait un file get content de l'API de recherche, on la décode, et on a nos résultats de recherche. Ben, il nous reste 30 minutes pour les questions. Euh, je vous remercie de votre attention. <rire> non Pour de vrai, avec PHP, on a besoin de d'un d'un package, d'un outil pour aller faire ses requêtes euh, efficacement. On a besoin d'un client HTTP, en gros, mais avec un peu plus de, de de sucre autour pour pour nous aider à manipuler les différents endpoints de l'API, etc. Concrètement, on pourrait tout faire à la main avec un client HTTP, mais il existe des, des paquets qu'on peut utiliser pour nous faciliter la tâche. Le premier, c'est le paquet officiel, c'est Elasticsearch Elasticsearch, qui est un client PHP pour Elastic, qui connaît toutes les API, qui connaît très bien toute la couche réseau pour parler avec un cluster, donc notamment toutes les problématiques de, de, de nœuds qui qui serait coupé, ben il faut passer au nœud suivant ou faire le load balancing côté client ou ce genre de choses, tout ça c'est déjà bien packagé dans le dans le client officiel. Euh, ce client officiel, par contre, il fait rien d'autre, hein, il a uniquement cette couche réseau qui est bien gérée. Euh, un autre paquet très bien très connu, c'est euh, Elastica. Elastica, c'est une couche objet par dessus euh, par dessus le client officiel. Donc vous allez pouvoir manipuler des objets. On peut aussi citer Elasticsearcher, Elastic euh, mais malheureusement, ce, ce paquet n'est pas maintenu et euh, il est bloqué à Elasticsearch 5. Euh, on peut aussi nommer euh, Elasticsearch DSL qui permet d'avoir euh, toute, euh, toute une couche objet pour euh, écrire votre query DSL avec une interface fluente euh, et Doctrine Search. Euh, ça, c'est un peu la surprise. Il existe chez Doctrine un, un, un adaptateur pour l'ODM qui parlerait avec Elasticsearch. Ce n'est pas tout à fait... Euh, ça marche pas tout à fait, mais c'était juste pour la blague, c'est pour la surprise. Euh, au final, il existe beaucoup de, de solutions quand on va chercher sur Packagist, mais elles sont pas forcément toutes maintenues, elles sont parfois expérimentales. Euh, est, on euh, n'a pas tant le choix que ça, en fait. On va plutôt se concentrer sur les deux premiers, le client officiel ou ElasticA, lorsqu'on va vouloir partir d'une implémentation euh, euh, de zéro. Avec le client officiel, euh, donc euh, comme je le disais, toutes les API sont très bien gérées. Par contre, euh, dès qu'on veut faire des recherches, euh, il faut écrire un tableau associatif. Donc ça, c'est une recherche euh, telle qu'on la ferait avec le client officiel euh, d'Elasticsearch. De, de, de donc on a un client, c'est l'objet client. On a une méthode search à laquelle on passe un tableau associatif de tous les paramètres. Donc ici, difficile de dire finalement ce qui est le champ, que je, le champ dans lequel je cherche, la clause, euh, qu'est-ce qui est une option de la requête. Tout est un peu mélangé, étant donné que c'est un simple tableau associatif sans validation, sans autocomplétion. Euh, on a on a rien du tout pour pour s'y retrouver, et ça peut piquer un peu les yeux sur des courriers d'essai un peu un peu plus volumineux que, que celui-ci. Euh, pour résoudre ce problème, donc il y a ElasticA. C'est créé et c'est maintenu par Nicolas Rufflin, entre autres. Il y a toute une core team maintenant qui qui commence à se former. Euh, ça vous promet une, une abstraction totale de tout ce qui concerne Elasticsearch, donc euh, toutes les clauses du query DSL, tout ce qui est documents, tout ce qui est euh, API. Chaque API va avoir son propre objet. Euh, le seul inconvénient d'Elastica, finalement, c'est sa documentation. Elle est très pauvre. Euh, la meilleure documentation pour Elastica, finalement, c'est d'aller voir les tests, euh, parce que dans les tests, on retrouve un peu comment utiliser chacune des, des API euh, euh, avec un exemple complet. Et donc, euh, avec Elastica, on passerait de, ce, de cette requête à gauche, là, qui est la requête faite avec le client officiel, avec cette requête qui est à droite, qui est en full objet. Euh, donc, pour créer une, une, une clause euh, bool euh, du query DSL, on a un objet bool query. Euh, pour mettre l'option must de cette clause, on a, on a un setter, on a un add must, et dans ce must, on peut mettre un, une clause match. La clause match, elle a des, des propriétés dans le constructeur, on sait que c'est le champ et la valeur. Tout ça, ça va être autocomplété par votre IDE, et ça va être le bonheur. Elastica est basé sur le client officiel, Malheureusement, l'intégration n'est pas encore parfaite. Euh, le travail, il est commencé, mais euh, par exemple, le client officiel, il a son propre logger, Elastica aussi. C'est dommage qu'il ne partage pas le même. Euh, c'est pareil pour la sérialisation JSON. Elastica va faire une sérialisation de son côté, alors que le client officiel a déjà de quoi sérialiser en JSON. En fait, ce, ce pont entre les deux, il est arrivé après. Hein. Elastica était premier. Euh, Elastica, c'est beaucoup plus vieux que le client officiel. Euh, et donc aujourd'hui, quand, quand le client officiel a été mis euh, en dessous d'Elastica, sous, sous sa base, tout n'a pas encore été réécrit pour fonctionner sur sur ce que le client officiel fournit. Donc voilà, c'est le travail est commencé, c'est Octoberfest. Hein, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aller contribuer à Elastica. En tout cas, on n'a plus de tableau, et ça c'est vraiment la, le, le bonheur, plus de tableau associatif pour faire nos requêtes. Euh, moi, c'est ce que je vous recommande de, de faire. Pour indexer un document, euh, on va donc utiliser notre client Elastica. Sur le client Elastica, on fait get index. App, par exemple c'est le, le nom de l'index en question ça nous retourne un objet index et sur cet objet index on a une méthode qui s'appelle add documents à laquelle on passe un tableau d'objets ces objets c'est des documents un document ça représente un document dans Elasticsearch, et donc on lui donne un id et de la data cette data comme vous pouvez le constater elle est sous forme de tableau associatif mince on a encore un tableau associatif euh, ce tableau associatif il va être transformé en json euh, lorsque vous allez euh, lorsque ça va indexer le document dans dans elasticsearch mais moi j'aime pas trop les tableaux associatifs et je vous recommande de ne pas les utiliser euh, que ça soit pour des queries DSL ou pour de la data de la data qu'on va transférer sur le réseau entre un système et, et un autre autant que ça soit euh, objet euh, autant qu'on puisse typer ces data, qu'on puisse les valider, qu'on puisse faire des manipulations dessus, qu'on puisse les passer à notre vue de façon sereine et c'est pour ça que moi je recommande fortement d'utiliser un DTO. Lorsqu'on manipule les données dans Elasticsearch, un DTO c'est un Data Transfer Object. Ce serait simplement euh, un objet PHP avec des propriétés. Euh, et euh, et c'est ça que je veux indexer, moi je veux indexer cet objet. Et lorsque je fais une recherche, je veux récupérer un objet hydraté euh, de la même classe. Parce que les, les tableaux c'est... Euh... Alors... Notre objectif, ça va être de faire fonctionner Elastica avec des DTO. Un DTO, euh, par exemple, product. J'ai ici dans mon exemple un, un, une classe product. J'ai je, je, je, mis plein de setters, plein de, plein de propriétés. Et ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est faire un new document, l'ID du document et euh, euh, le DTO directement. Et que je puisse appeler la même méthode que d'habitude, donc index add documents, euh, avec mon tableau de, de documents. Pour faire ça, on va devoir coder un petit peu, et c'est pour ça qu'on est là. J'aimerais vous montrer un peu comment on, comment on peut faire ça très simplement par-dessus Elastica. En général, lorsqu'on va vouloir implémenter de la recherche, Elastica, c'est pareil, c'est qu'un outil, on va devoir implémenter quelques briques. Donc, Par exemple, un index builder qui va être responsable de créer l'index avec les bons mappings, avec les bons paramètres, avec l'alias, avec tout ce qu'il faut pour que ça soit clean. On va aussi être responsable de créer une classe d'indexation qui va être responsable de récupérer les documents sources créer les, les documents Elastica et les donner à l'index. Et euh, enfin, pour faire notre notre mécanisme avec un DTO, on va aussi être responsable d'écrire le Result Builder. Le Result Builder, c'est une, une interface de d'Elastica de qu'on peut implémenter euh, qui, qui, qui permet euh, de bah, d'aller euh, modifier un peu comment les résultats sont, sont construits. Et donc, on pourra s'en servir pour hydrater notre DTO avec le résultat d'Elasticsearch. On va commencer par créer l'index. Créer un index dans Elasticsearch, si vous connaissez déjà un peu Elasticsearch, ça se fait comme ça. Donc on utilise le verbe HTTP put, le nom de l'index, et puis ensuite on passe à un énorme pélo de JSON avec tous les settings et tous les mappings de tous les champs qu'on veut qu'on veut mapper. Bien sûr, le JSON, c'est pas fait pour être écrit par des humains, donc on va préférer un autre format. Euh, moi, je vous recommande d'utiliser le, le YAML euh, pour ce type d'usage. Et en général, ce que je fais, c'est que je, je prends deux fichiers YAML, un fichier YAML pour mes mappings, euh, qui, qui va contenir l'intégralité des propriétés que je veux chercher. Et un autre fichier analyzer pour YAML en général, euh, qui lui est un fichier dans lequel je mets tous mes analyzers custom, parce que les analyzers en général on les personnalise, on, on crée nos propres combinaisons de token filter, de tokenizer, etc. Euh, et en fait je, je fais un fichier à part pour ces analyzers, parce que souvent euh, je retrouve les mêmes analyzers dans tous mes index. Donc plutôt que de dupliquer cette configuration sur chaque index, je me fais un fichier un peu générique pour toute l'application euh, qui va contenir tous les analyzers que, que, dont je pourrais avoir besoin. Déclarer un analyzer qui, qui n'est pas utilisé sur un index, c'est pas du tout grave, vous pouvez le faire. Euh, ça n'a aucun impact sur les performances de votre index. Voilà, donc j'ai ces deux fichiers. Le YAML, c'est un, un format qui est, qui est un peu... Euh, qui a ses détracteurs, on va dire. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas du tout le YAML parce qu'il y a quelques bugs dans, dans la spec. Cependant, pour cet usage-là, c'est vraiment très adapté. Pour créer mon index, donc dans mon index builder, ce que j'ai besoin de faire, c'est simplement parser ces deux fichiers YAML, euh, faire un merge, donc pour mettre les analyzers dans, dans, dans la bonne dans le bon JSON, et ensuite je crée l'index. Et là, il y a deux lignes qui sont importantes. C'est euh, les lignes où je, où je crée le, le nom de l'index. Les index, on les nomme pas euh, n'importe comment. On va vouloir versionner nos index et utiliser des alias pour leur parler. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que mon, mon index, je lui ai donné un nom qui est le nom réel de l'index, underscore, euh, la date à laquelle l'index est créé. Le fait de faire ça, ça me permet d'avoir un index qui est unique et qui est versionné, parce qu'il y a la date dedans. Euh, mais ensuite, pour que mon applicatif puisse faire des recherches dessus, l'applicatif a besoin de savoir quel est le nom, est le nom précis de l'index. Or, vu que c'est une date à la seconde, je ne vais pas aller changer la config de mon applicatif à chaque fois que je crée un nouvel index. Donc, pour simplifier la configuration de notre applicatif, on utilise un alias. Un alias, c'est un, un petit nom qu'on peut placer n'importe comment dans, dans le cluster euh, et qui peut pointer sur un ou plusieurs index. Et l'avantage de cet alias, c'est qu'on peut le déplacer d'index en index. Donc, lorsque je vais créer un nouvel index, euh, par exemple, parce que j'ai changé mon mapping, j'ai amélioré ma pertinence, j'ai amélioré un analyzer, quelque chose comme ça. Je peux déplacer l'alias quand je veux, et mon applicatif, lui, euh, n'a pas besoin de changer sa configuration. Euh, il peut toujours faire ses recherches et ses indexations sur l'alias. Donc ça, ça devrait être fait par défaut, vous devriez toujours versionner vos index et avoir un alias qui est utilisé pour la recherche et l'indexation. Si mon nouveau mapping ne me plaît pas, je peux très facilement remettre l'alias sur l'ancien index et faire un rollback instantanément, euh, sans faire aucun downtime de ma recherche en production. Pour déplacer un alias, il y a des API, bien sûr, il y a une API aliases, euh, et donc on utilise euh, exactement le, le code qu'on voit sur la slide pour déplacer l'alias de façon atomique. Euh, il faut pas faire un delete de l'alias, puis un put, parce que entre les deux, vous pourriez avoir quelques requêtes de recherche qui passent et qui n'aboutissent pas, qui, qui tombent sur des 404. Donc on utilise l'API aliases vraiment, euh, avec les deux actions pour que ça soit fait dans une transaction euh, atomique. Euh, un autre prototype, par défaut, le, le mapping dans Elasticsearch, il est dynamique. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un document dans Elasticsearch et que les propriétés n'avaient pas été mappées, donc le mapping, c'est ce qu'on vient de, de définir, automatiquement, Elasticsearch va, va, les, va les ajouter à son mapping. Le problème, c'est que ce mapping dynamique, il est euh, il n'est pas du tout euh, robuste. Et il, il essaie de faire au mieux, mais bien sûr, il peut se tromper. Si, par exemple, votre premier document euh, contient une note de 9, et que le document suivant contient une, une note de 9.9, 9 .9, euh, il se trouve qu'en en fait votre décimal sur le deuxième document va être totalement ignoré, totalement perdu, parce que le premier document euh, contenait un chiffre entier, et donc le type qui a été appliqué, c'est le type long. Euh, avec ça, du coup, impossible de trouver tous les documents qui ont une note supérieure à 9.5, parce que au sein du stockage, euh, là il se trouve que les deux documents ont strictement la même note Ça a été euh, le 9.9 il a été euh, casté en, en type long donc préférez vraiment le, le mapping euh, euh, explicite et désactiver le mapping dynamique avec l'option dynamic false dans votre mapping euh, dynamic true ça devrait être utilisé que dans de très rares cas où effectivement on a besoin d'avoir du mapping dynamique pour euh, pour des raisons euh, vraiment métiers euh, parce que bah, par exemple on ne connaît pas forcément le nom des champs euh, à l'avance Il y a plusieurs façons d'indexer un document dans Elastica. Donc, euh, comme on l'a vu, on peut passer un tableau associatif ou on peut passer une string. Donc, passer directement le JSON. Ça, c'est très pratique parce que ça va nous permettre de nous passer directement notre DTO transformé en JSON. C'est comme ça qu'on va faire pour euh, finalement pouvoir indexer des documents dans Elastica euh, qui sont des DTO et non pas un tableau associatif. Donc, on va devoir stériliser nos DTO pour les transformer en documents, en string JSON. Pour faire ça dans le monde PHP, il existe différentes solutions. Euh, il y a JSON encode, Object Normalizer, JMS Serializer, Jane. Euh, ce qui est important, c'est qu'on doit aussi être capable de, de dénormaliser, donc faire la même opération mais dans l'autre sens, de la string JSON obtenir le DTO complet hydraté. Avec le serializer de Symfony, on aurait besoin de créer un serializer, de lui donner des dénormalizers et des normalizers, ainsi qu'un encodeur. Donc le, le minimum syndical, ça serait euh, ces quelques lignes de code. Euh, on déclare le nouvel analyser, le, le nouveau serializer pardon, avec cette différente de classe. On peut lui passer notre DTO, lui préciser qu'on veut du JSON et on obtient notre string. Et donc euh, côté indexation, la seule différence qu'on a par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté une ligne pour appeler le serializer à chaque fois qu'on crée un nouveau document. Donc à chaque fois qu'on va créer un nouveau document, on appelle aussi un serialize dessus pour finalement que ça soit une string qui soit donnée à Elastica. Et voilà, notre DTO il va être indexé sans problème. Euh, on va même pouvoir contrôler euh, la sérialisation grâce à toutes les options du Serializer de Symfony. Euh, une autre solution pour sérialiser des objets beaucoup plus rapidement, c'est Jain. C'est un outil de génération de code PHP. Euh, en fait, le, le Object Normalizer de, de Symfony, il fait de la réflexion sur vos objets, sur vos DTO, pour comprendre quelles sont les propriétés qu'il va devoir transformer, qu'il va devoir normaliser. Euh, cette réflexion, forcément, elle a un coût. Euh, Jane, ce qu'il fait, c'est qu'il il génère le code euh, PHP avec tous les getters, tous les setters, et il vous crée des normalizers euh, pour le serializer de Symfony. Et ce code qui est, qui est généré, vous le comitez, vous le déployez, et euh, du coup, ça vous fait des, des transformers euh, pour passer euh, d'un DTO à un JSON beaucoup plus rapide que, que le object normalizer. Je vous invite à lire la doc de Jane, c'est un super projet. Euh, Lorsqu'on va parler d'indexation, on va en général indexer des données qui sont qui sont dans une base de données. Et donc, on va faire une énorme requête sur cette base de données pour faire notre indexation initiale. On va louper sur tous les résultats. On va construire nos DTO. Ce DTO, on va le sérialiser en JSON. On va le passer à un nouveau objet de document. Et ensuite, tout ça, on met dans un tableau énorme de documents. On fait ça dans un tableau associatif, oui. Euh, et ensuite, on appelle add documents avec tous ces documents. Le problème, c'est que ça, ça va pas du tout caler. Euh, parce qu'en fait, on risque d'envoyer de, euh, euh, plusieurs dizaines de milliers de... de de, de JSON, en une seule euh, requête HTTP. Et en fait, vous aurez tous les problèmes classiques des requêtes HTTP, euh, qui sont trop longues. Donc vous aurez votre socket euh, de connexion HTTP de PHP qui va qui va sans doute être à 30 secondes par défaut, qui va se couper, donc vous aurez jamais la réponse. Euh, vous allez envoyer plusieurs euh, dizaines, voire centaines de mégaoctets sur le réseau, donc potentiellement euh, euh, pas être capable de, enfin en tout cas, complètement écraser toute la mémoire que vous pourriez avoir sur PHP euh, pour vos autres process et, euh, et en fait, ça serait beaucoup plus malin d'envoyer de, des, des petits paquets de temps en temps euh, euh, avec euh, avec Elastica. Donc par défaut, ça c'est pas présent dans Elastica. Par défaut dans Elastica, il vous donne juste cette méthode add documents. Euh, nous, on va avoir besoin de, de, de développer un petit peu pour faire un, un système de palier qui flush la, la queue de façon régulière avec une certaine taille. Donc quand on a déjà préparé une centaine de documents, on peut les envoyer à l'API on continue de préparer les documents suivants, on les envoie à l'API, et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut mettre en place un tableau avec, à chaque fois qu'on a un nouveau document, un, une condition sur, le, sur un certain seuil, et quand le seuil est atteint, on appelle à documents. Euh, pour faire ça, on va devoir coder une petite méthode. Bon, il se trouve qu'en fait, j'ai déjà codé toutes ces choses. Euh, donc, j'ai une librairie qui s'appelle Elasticali, dont, dont on va dont on va reparler. Mais euh, concrètement, on a juste besoin de, de, de se créer une méthode euh, « scheduleIndex » on lui donne notre document et puis automatiquement cette méthode, elle va vérifier le seuil et si le seuil est atteint, appeler Add documents pour euh, envoyer le document sur Elastica. Bon, alors c'est très bien, on a réussi à indexer nos documents, maintenant il faut qu'on puisse les récupérer, il faut qu'on puisse récupérer nos DTO. Pour récupérer les DTO, on va on va regarder un peu ce qui se passe dans, dans Elastica. Elastica, ça vous répond toujours avec un, une classe résulte. Cette classe résulte, euh, euh, elle contient votre euh, votre tableau associatif de qui a été décodé d'Elasticsearch et donc ce tableau associatif, on va pouvoir s'en servir pour hydrater notre DTO. Donc on va étendre le résultat de ElasticA, on va créer un nouveau résultat qui contient une nouvelle propriété qui s'appelle modèle et dans ce modèle, en fait, on va pouvoir stocker notre DTO hydraté. C'est l'idée de, de, de l'implémentation dans ali bien sûr, vous pouvez faire autrement, mais l'idée c'est de créer une surcouche à ElasticA qui ne casse pas ElasticA, en tout cas, qui, qui ne fait que rajouter des fonctionnalités pour nous simplifier la vie euh, lors du développement. Euh, Lorsqu'on va créer ce, ce résultat, on va simplement faire un set modèle avec un serializer denormalize euh, du source, le source c'est le tableau associatif qui est, qui est, qui est retourné d'Elastica, et, euh, et la classe qu'on veut hydrater. Pour faire ça, on va implémenter l'interface Builder Interface de Elastica Result set. Et c'est tout. Du coup, ce, ce nouveau résultat de builder qu'on a créé, on va simplement avoir besoin de le passer en troisième argument de Create Search. Create Search, qui est une, une méthode des index Elastica. Et automatiquement, ça va être exploité par Elastica. Lorsqu'il y aura une recherche, on obtiendra des résultats avec nos modèles déjà hydratés, nos DTO qui sont prêts à, à être passés à la vue, passés au contrôleur, passés à des services. Un DTO, c'est un objet PHP typé, donc on peut vraiment le, se permettre de le manipuler, de le faire passer dans tout le système de façon très robuste. Voilà, euh, Bon, bah maintenant on va, on va aussi parler un peu d'autres bonnes pratiques, la création de documents par exemple. Euh, il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est souvent erroné dans les systèmes que, que je peux rencontrer, c'est que les développeurs pensent que le mapping doit forcément être euh, comme le document. Or dans votre document, vous allez parfois mettre des champs qui sont là que pour l'affichage. Je pense par exemple à une URL, l'URL d'une un, ressource, vous n'avez vous pas besoin de de rechercher dessus, par contre vous en avez besoin pour l'affichage, et donc vous l'avez vous l'avez mise dans votre document Elasticsearch. C'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça, mais dans ce cas, ne, ne la mettez pas dans le mapping. Euh, cette URL, on veut pas l'analyser, on veut pas la tokeniser, et on fera jamais de recherche dessus. Il est donc bien pré bien préférable de ne pas du tout euh, la mettre dans le mapping pour que ça soit pas indexé. Si ce n'est pas indexé, vous pourrez pas rechercher dessus, mais au moins ça gaspille pas d'espace dans l'index, ça crée pas des tokens pour rien, et donc ça, vous, ça va vous faire des index plus petits. Donc voilà, il faut vraiment penser à décorréler votre mapping de votre document, c'est deux choses différentes, même si, bien sûr, dans votre mapping, vous, vous retrouvez les champs du document, c'est ceux que vous voulez rendre cherchable dans Elasticsearch. Lorsque vous créez votre document, vous devez faire attention aussi à ce que les clés de votre JSON ne soient pas des valeurs. Si vous faites ça, notamment à cause du mapping dynamique, vous risquez d'avoir des explosions de mapping, et donc de vous retrouver avec... Euh, une exception euh, qui vous empêchera d'indexer des nouveaux documents parce que vous avez atteint le, le nombre de champs maximum dans Elasticsearch. Et, euh, et donc l'idée pour, pour ce type de, de document, c'est plutôt de mettre l'ID comme une valeur, l'ID du, du commentaire, euh, ce qui permet euh, en plus de chercher sur l'ID, chose qu'on ne pouvait pas faire lorsque c'était une clé du JSON. Et ouais, il n'y a bien eu que 52 épisodes de Denver, le dernier dinosaure, moi je suis choqué. Comment on fait donc euh, maintenant pour euh, rapatrier les documents qui sont dans la base de données et les mettre dans Elasticsearch de façon euh, en continu parce que l'indexation initiale c'est bien c'est bien, bien facile mais on a des mises à jour de notre base de données qui se font régulièrement et on veut les propager dans Elasticsearch pour que les deux soient tout le temps euh, ISO euh, avec les mêmes résultats pour faire ça donc on va s'appuyer sur un bus de messages en général on va faire des mises à jour de façon asynchrone euh, ce bus de message, ça peut être avec des events applicatifs, avec des events doctrine, avec des triggers de base de données, peu importe. Une autre solution, ça serait d'utiliser Logstash. Logstash, il a un input JBDC qui permet d'écouter une table, et dès que la table elle change, ça propage le, le changement dans Elasticsearch. Pourquoi on ferait pas des changements directement synchrones C'est-à-dire, dans mon contrôleur, j'ai modifié l'entité, j'ai persisté, j'ai flushé, euh, tiens, je peux provoquer une indexation en appelant l'indexeur le problème de faire ça de façon synchrone, c'est que il faut savoir qu'Elasticsearch, c'est quand même une, juste une API HTTP. Donc vous allez provoquer une connexion à une base à une à une URL. Donc vous allez ouvrir un socket, vous allez traiter du JSON, vous allez ralentir votre application parce qu'il va falloir attendre la réponse. Potentiellement Elasticsearch en plus, il peut être down, il peut être coupé, il peut être en train de redémarrer. Et donc dans ce cas-là, vous perdrez votre mise à jour. En plus, il y a une latence d'une seconde par défaut lorsque vous indexez un document, il n'est pas disponible tout de suite à la, à la, à la recherche. Il sera disponible qu'une seconde plus tard en général. Ça s'appelle le refresh. Donc, il n'y a, a aucun intérêt à le faire tout de suite, ce, ce, cette, cette mise à jour. Et donc, en général, on va préférer faire des traitements asynchrones parce que c'est beaucoup trop dangereux de les faire en synchrone. Lorsque vous faites un worker d'indexation, donc pour faire cette, ce traitement asynchrone, euh, il faut lui déléguer le plus de travail possible. Donc, si vous avez dénormalisé des ressources, Faites en sorte que euh, tout le travail de résolution de l'arbre de, de dénormalisation soit fait par le worker, pas par euh, votre applicatif. Et donc, dans le, dans, le, dans le message que vous poussez à votre dans la queue, dans le message bus, vous avez simplement besoin de savoir quelle est l'opération que vous faites, est-ce que c'est euh, une mise à jour une suppression, euh, quelle est la classe et quelle est l'ID. Pour finir, euh, on va parler de quelques conseils. Euh, en général, si vous avez des problèmes de euh, rapidité d'indexation, c'est PHP le problème. Je dis bien en général. Donc euh, faites des bulks, bien sûr, le, donc la fameuse méthode add documents au pluriel, ça vous permet de faire un bulk, c'est-à-dire une requête HTTP d'indexation dans laquelle il y a plusieurs documents d'un coup, euh, et jouer avec la taille de ces bulk. Euh, on, peut, on peut parfois améliorer la, la, la vitesse en faisant des bulk plus petits ou plus gros, euh, ça, il n'y a pas de formule magique pour avoir la bonne taille, donc il faut la rendre, il faut la rendre configurable. Euh, ensuite, vous pouvez utiliser Blackfire.io pour savoir quel est le, le goulot d'étranglement. Il euh, y a forcément quelque chose qui va, qui va vous ralentir. En général, c'est la, la base de données, donc euh, c'est les IO sur la base de données. Utilisez un serializer plus rapide aussi. Vous pouvez utiliser Jane, qui va vraiment vous donner des performances de serialisation euh, très intéressantes. Et si vous utilisez Doctrine, utilisez bien la méthode Iterate, pour pas hydrater euh, l'intégralité de, de vos résultats tout de suite, mais euh, plutôt le faire de façon euh, progressive. Côté Elasticsearch, il y a deux choses que vous pouvez faire tout de suite. C'est euh, augmenter le refresh intervalle. Ça se fait via l'API. Euh, le refresh intervalle, c'est toutes les secondes par défaut, mais euh, c'est coûteux. Si vous, si vous faites une indexation massive, mettez-le euh, plutôt à 30 minutes ou, ou carrément désactivez-le et, et remettez-le après. Vous allez avoir un gros boost de performance sur Elasticsearch. Vous pouvez aussi désactiver les réplicas. Les réplicas, c'est des, des réplicas de nos shards. Et en fait, quand, quand on écrit dans un shard, il faut aussi écrire dans les réplicas. Donc, ça, ça prend plus de temps. Lorsque vous faites une réindexation massive, coupez les réplicas, n'en mettez pas, et remettez-les une fois que l'indexation est terminée. Concernant la pertinence des résultats, aussi, euh, j'aimerais vous dire que la pertinence c'est subjectif. Donc vous avez beau, vous, développeurs, penser avoir fait la, la meilleure pertinence possible, euh, les clients, ce n'est pas, pas la même chose que... Ils ne vont pas chercher la même chose que vous. Ils vont chercher des choses dont vous n'auriez pas pensé euh, qu'ils allaient chercher. Et donc, euh, c'est très subjectif, vous avez besoin de vous inspirer de ce que les gens font sur votre site. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à loguer les recherches, et surtout les recherches qui retournent zéro résultat. Utilisez Explain True dans les URL de recherche pour avoir une explication sur le, la pertinence, le scoring. Euh, malheureusement, il n'existe pas de parseur euh, pour ce truc, mais vous allez voir, il y a, il y a tout un payload de, qui vous explique toute la, tout le calcul de, de la pertinence. Euh, mettez en place des tests, c'est super important, parce que lorsque vous allez changer vos requêtes, changer vos mappings, vous allez forcément faire des régressions. Et, euh, et là, je vous ai mis un lien euh, vers un article, mais comme c'est euh, comme c'est en vidéo, vous pouvez pas cliquer. Je partagerai mes slides après Si le SQL vous manque, il existe une API pour faire du, du SQL. Euh, c'est dans XPack, donc c'est dans la version euh, par défaut de d'Elasticsearch. Euh, et ce qui est très intéressant, surtout, c'est que il y a une API SQL Translate qui permet d'obtenir le query DSL pour un SQL. Donc, bien sûr, vous pouvez faire que du SQL très basique, mais euh, du coup, lorsque vous avez un where avec plein de conditions, euh, des or, des, des parenthèses, des choses comme ça, euh, et que vous n'êtes pas encore à l'aise avec le query DSL, ça vous permet de faire d'abord la requête en SQL, et ensuite d'obtenir une base de query DSL qui est vraiment pas pas moche, pour euh, pour itérer et pour construire votre requête. Si vous avez un très fort trafic, je vous recommande d'utiliser des client nodes. Les client nodes, c'est des, des nœuds Elasticsearch qu'on place directement sur nos frontaux PHP. Le gros avantage de ça, c'est que ces nœuds clients, on leur donne aucun document, on, on leur interdit d'être master aussi. Et donc, ils sont ils sont tout petits, ils n'ont pas besoin de beaucoup de RAM. Par contre, notre applicatif PHP il va être capable maintenant de, de faire des requêtes sur le cluster Elasticsearch en localhost, sur la boucle locale. Donc, il n'y a plus de routeur, il n'y a plus de de, de trafic réseau, il y a, tout, tout se passe en local. Et ce nœud client qui est sur la machine... Il va être le coordinateur de la recherche, donc il va être capable de faire le load balancing avec tous les autres nœuds du cluster. Le cluster, il peut changer de topologie dix fois par jour. L'applicatif PHP, il n'est jamais impacté, il n'y a jamais besoin d'aller changer la config ou quoi que ce soit. Et ça gère, il y a un socket qui est ouvert en permanence sur tous les autres nœuds du cluster. Donc en fait, en termes de latence réseau, on gagne aussi quelques millisecondes à chaque fois. Donc ça, c'est la bonne pratique sur les, vraiment les applicatifs à forte charge. Autre pro-tips, utilisez tout le temps ICU. ICU, c'est un plugin officiel. que euh, et Ça vous permet d'avoir un meilleur support du français, notamment. Je parle du français, mais il y a énormément d'autres langues qui vont être mieux, mieux indexées grâce à ce plugin. Par exemple, les ligatures, euh, l'eau dans l'eau, par défaut, c'est pas du tout compris par Elasticsearch. Donc, si quelqu'un cherche du bœuf en faisant la ligature, déjà, je sais pas comment il a fait pour l'écrire, mais tant mieux, il trouvera pas le bœuf qui a été indexé euh, avec les deux lettres séparées. Il y a aussi des collations pour faire du tri, Enfin, il y a plein de choses. Indexer les émojis. Je suis un des experts de l'indexation d'émojis dans Elasticsearch. J'y ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie, mais du coup, je vous recommande de, de tokeniser et d'indexer les émojis. Les un emoji, finalement, ça porte du sens. Hein. Ça, veut, ça veut dire quelque chose. Ça représente quelque chose. C'est comme un mot. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas trouver des pizzas en cherchant les pizza. Donc, il y a un repo qui s'appelle Jolly Code Emoji Search qui vous donne tous les dictionnaires de synonymes pour que quand quelqu'un indexe une pizza. Ça indexe aussi fromage, par et pizza. Utilisez euh, Kibana, pardon. Kibana, c'est votre PHP Storm. Euh, c'est vraiment le meilleur outil pour aller faire des recherches dans, dans Elasticsearch. Euh, parce qu'il y a de l'autocomplétion, parce qu'il y a de la validation, parce qu'il y a de l'indentation automatique. Euh, il n'y a pas mieux aujourd'hui pour aller écrire des requêtes, pour euh, pour aller prototyper vos requêtes Elasticsearch. N'exposez pas Elasticsearch sur le sur le web, bien sûr. Euh, c'est forbidden. Euh, par défaut, il n'y a pas de sécurité sur Elasticsearch, mais la sécurité, maintenant, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il y a tout un plugin dans XPAC qui permet d'ajouter l'authentification. Donc, euh, si vous avez malheureusement pas un réseau dans lequel vous pouvez euh, verrouiller d'un point de vue réseau donc, euh, le cluster Elasticsearch, au moins rajouter un mot de passe dessus. Euh, sinon, vous allez finir sur TechCrunch. Monitorer Elasticsearch Elasticsearch, c'est un gros applicatif Java, ça consomme plein de RAM, ça fait beaucoup d'IO, c'est assez sensible. Monitorez cet applicatif. C'est un gros serveur, c'est moins stable qu'une base de données classique quand même. Et si vous avez quelques frilosités, ne l'hébergez pas. Il y a plein de solutions Stas pour héberger Elasticsearch, notamment Elastic Cloud qui est la solution officielle, mais il y en a d'autres. Donc faites-vous plaisir. Pour finir... Euh, je voulais donc vous parler d'Elasticali. Elasticali, c'est juste une, une classe, enfin un set de classes euh, qui implémente directement les bonnes pratiques que l'on met en place sur nos projets ici à Jolicode, euh, qui sont le résultat finalement de plusieurs années d'implémentation et d'audit euh, qu'on a pu faire chez des clients. Euh, donc, c'est pas un outil clé en main pour faire tout de suite euh, la super recherche. C'est plutôt des outils par-dessus un outil euh, pour euh, implémenter plus vite euh, les briques qu'on réimplémente à chaque fois finalement. Donc, euh, l'index builder, l'indexer... On a aussi des transports HTTP client pour le, le client HTTP de Symfony. On a un handler pour Messenger, parce qu'on utilise beaucoup Symfony. Et donc euh, Messenger, c'est l'outil asynchrone de, de Symfony. On a directement tout ce qu'il faut pour faire l'annexation async. Ça gère les alias, ça gère la rétention. Euh, c'est stable, c'est utilisé en prod. Euh, donc allez jeter un oeil et puis euh, n'hésitez pas à me, à me faire vos retours. Ma stack finale idéale avec Elasticsearch et PHP, c'est d'avoir du YAML pour mes mappings, des DTO pour toutes mes données. Elastica pour écrire mes queries et pour les manipuler. Tout est en objet, c'est parfait. Et GenPHP pour la sérialisation. J'ai quand même une petite wishlist. J'aimerais qu'il y ait une meilleure intégration aujourd'hui entre Elastica et le client officiel. J'aimerais aussi rajouter quelques commandes à la Curator. Curator, c'est un outil en Python pour la gestion courante du cluster, donc pouvoir déplacer des alias de façon automatique, faire des backups, faire des choses comme ça via un tab. J'aimerais aussi mettre en place une sorte de doctrine migration, mais pour les index Elasticsearch. Euh, que dès que je commit, euh, dès que je déploie finalement un changement de mapping, que l'index se, se recrée tout seul, se réindexe tout seul. Ça, ça serait vraiment la casse. Euh, donc voilà, c'est une petite wishlist. Euh, J'ai terminé. Si vous avez des questions, euh, on va aller voir ça dans le, le chat. et euh, Je vous remercie beaucoup pour votre attention et, euh, et je remercie beaucoup la FUP pour son accueil. Merci. Merci Damien. Alors, il reste trois minutes pour les questions. <rire> euh, il y en a deux de Jonathan Van Nel. Euh, tac, tac, tac. Tu peux commencer par aujourd'hui quel est le meilleur moyen de commencer avec Elasticsearch Quoi lire etc. Hmm. Ok. Euh, bonne question. Euh... Elasticsearch, c'est un outil qui est assez dense parce qu'il y a plein de choses à apprendre qu'on qu n'a pas forcément déjà en tête dans dans les outils qu'on utilise habituellement. Par exemple, le Query DSL, c'est un langage qui n'existe que dans Elasticsearch. Donc aujourd'hui, pour commencer, moi, ce que ce que je recommande, c'est toujours de lire le Definitive Guide. C'est un livre euh, qui a été écrit pour Elasticsearch 2. Donc ça commence à dater méchamment, seulement c'est très didactique et euh, ça vous prend vraiment par la main en vous expliquant les corps concepts de ce qu'est la recherche full text, de ce qu'est la, la recherche dans un index inversé de ce qu'est l'analyse de texte euh, et toutes ces choses là donc si vous voulez utiliser Elasticsearch pour faire un vrai moteur de recherche c'est un livre que je recommande beaucoup Certains, certaines API qui sont dans les exemples ne marchent plus mais tous les concepts en tout cas tous les toute la logique que vous devez euh, euh, apprendre elle est dedans c'est un livre qui est donc gratuit, qui est sur le site officiel d'Elasticsearch. Ça s'appelle The Definitive Guide. Je pourrais vous mettre le lien après avec plaisir dans le chat. Moi je commencerai par ça. Si je devais recommencer aujourd'hui, ça serait ça que je lirais lire en premier. Ok, super. Merci. Alors, on a. Est-ce qu'il y aurait quelque part un projet de démo pour Elasticalie hmm. Je ne crois pas. Euh, par contre, c'est utilisé euh, par exemple dans le plugin euh, de Elasticsearch pour Silius, euh, qui a été développé par Monsieur Beaz. Euh Donc, ça peut être un, un bon exemple public d'implémentation. Euh, mais sinon, la documentation, elle est très très courte. Il y a vraiment pas. Euh, c'est pas très sorcier. Euh, mais c'est une bonne question et peut-être une bonne une bonne suggestion de choses à faire euh, dans le futur un projet démo, je vais y penser. N'hésitez pas à le contribuer aussi, pourquoi pas. Ouais. <rire> Hop, alors, est-ce qu'il nous reste allez, une petite dernière question Hop, de, de Jimmy S. Rich. Euh, pour la recherche autocomplete, est-ce qu'il existe un site qui les liste hum, Qu'est-ce que tu entends par là euh, La recherche autocomplete, c'est la Étant donné, enfin, ça pourrait être de la recherche partielle euh, mais euh, qui, qui liste quoi il euh, y, y a plein de techniques pour le faire il y en a une notamment c'est d'utiliser un analyzer Edge Ngram qui permet de, d de créer des tokens qui sont euh, des tokens partiels donc euh, chaque mot va être coupé en plein de en plein de combinaisons à chaque fois qu'on en ajoutant une lettre par une lettre ça permet de faire de la recherche par autocomplique très rapide avec Elasticsearch mais euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question on peut peut-être en parler après pour la recherche par string de ville par exemple un signe qui donne des exemples d'analyseurs pour configurer. Eh bien, il y a un exemple pour ça dans le définitif guide, justement, <rire> euh, de, que je recommandais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un chapitre sur la recherche par autocomplétion. Ok, merci. Alors, c'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup. Merci Damien, c'était top. Avec plaisir. Bon, euh, on va passer à la conférence suivante bientôt, il va y avoir un petit call to action, voilà, il est arrivé. <rire> Merci. Merci à tous.